La liberté de débat, le quatrième point, donc est notre arme la plus forte. L'intersectionnalité promeut une vision très limitée de la liberté d'expression. Bon, on l'a vu. Sur deux bases, il y a, dans mon expérience, il y a deux arguments qui sont mis en avant. Les propos et oppressifs blessent, voire tuent les personnes victimes d'oppression systématique. cest de la même façon qu'on interdit de prendre un bâton et de taper sur quelqu'un dans la rue, on doit interdire de, euh, donner des. d'insulter, de, de faire des. Des insultes, anti des insultes racistes, des insultes homophobes, etc. Euh, parce que ça peut blesser, tuer, etc. Et ça s'étend à l'idée qu'il faut interdire l'expression d'idées euh, homophobes, d'idées racistes. Et ces idées racistes, ça peut être, par exemple, simplement de dire « je veux bien travailler avec Brigitte Bardot euh, », voilà. Donc euh, ces propos oppressifs tuent, donc euh, peuvent blesser, tuent, et donc il faut les bannir. Et deuxième raison, c'est parce qu'il faut combattre les idées oppressives. Et pour combattre les idées oppressives, il ne faut pas leur donner la parole, il faut les, faut, faut les faire taire. Alors, à propos de la première de ces deux, deux justifications, les mots peuvent blesser ou tuer. D'abord, euh, la réalité, c'est que ça, ça a l'air d'être un argument fort, mais je veux dire, toute discussion de politique publique peut tuer si quelqu'un dit non, je suis contre la limitation de vitesse à 90 sur, sur, sur les routes, ça va tuer. Si quelqu'un dit non, je suis contre la limitation à 80, ça peut tuer aussi. Et ainsi de suite. Je veux dire, à ce compte-là, on ne peut avoir que la vitesse zéro qui, peut, ne, pas, qui ne peut pas tuer. Je veux dire, si on, si on prend comme critère absolu, il faut bannir les ascenseurs parce que ça arrive des accidents d'ascenseur et ainsi de suite. Donc dire ça peut tuer, ce n'est pas un argument en soi. C'est un argument qui peut être fort dans le débat. C'est pour ça que d'ailleurs je suis pour les limitations de vitesse assez, assez strictes, parce que ça peut blesser, la vitesse peut blesser et tuer, mais ce n'est pas un argument en soi complètement con, con, euh, concluant. Il faut encore qu'il puisse y avoir un débat. Par ailleurs, et je pense encore plus fort comment répondre, c'est que ce qui blesse et, et, et tue, ce n'est pas simplement les propos... C'est le pro, les propos dans un certain contexte. Euh, les, si, si moi je marche dans la rue, euh, bon, je suis informaticien, enfin je suis à la retraite, mais j'étais informaticien, et si quelqu'un se retournait et me regardait, et disait « sale informaticien », moi ça ne me fait rien du tout. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun contexte social par lequel euh, « sale informaticien », il n'y a pas une menace derrière. C'est quelque chose qui n'a aucune vraisemblance, ça ne va convaincre personne que les informaticiens sont, sont des êtres inférieurs ou quelque chose comme ça. Donc ce qui, ce qui est un problème, c'est l'hostilité collective, ce n'est pas simplement les mots, c'est l'hostilité et c'est l'absence d'entraînement à argumenter contre. Mais l'entraînement à argumenter contre, ça se muscle, je veux dire, l'argumentation, ça se muscle, ça se muscle en argumentant. Si on... On instaure une, la censure, la censure, ça handicape notre capacité à argumenter. Les gens qui sont victimes d'insultes homophobes, de propos homophobes, ou pas seulement de propos homophobes, mais, mais du, de, de raisonnement en général, que ce soit en famille, au travail, etc., ils ne peuvent pas être armés pour leur répondre s'ils si, si, euh, si, n'ont jamais la possibilité de, de discuter. Et donc ces gens-là, en dehors des « safe spaces qu'on qu est censé vouloir instaurer comme ce qu'on voulait faire aux estivales, etc., comme ce que ces personnes-là, ces intersectionnelles, voulaient faire aux estivales, ces victimes de l'oppression se retrouvent démunies Donc se retrouvent dépendantes des safe spaces et de la machine à censurer qu'on qu y, qu y a instaurée, au lieu d'avoir l'assurance et l'autonomie euh, développée à travers le, le, le, libre, le libre débat. Ma deuxième argument, c'était qu'il faut empêcher la diffusion des idées oppressives. Alors, bon, la diffusion des idées oppressives elle-même, en trois clics sur Internet, moi, je trouve Mein Kampf. Ce n'est pas difficile. Hein. Je veux dire, euh, c est, c est, ça n'a aucune efficacité pratique pour empêcher la diffusion des, des, des idées. Je veux dire. Même si on voulait appliquer les lois françaises contre les propos racistes, je veux dire, on va sur euh, je sais pas, jeuxvideo.fr et euh, je il n'y a pas une page qui n'est pas remplie de, de propos euh, les, la réalité, c'est qu'il n'y a aucune efficacité à l'interdiction de le, la diffusion des, des, des propos, des raisonnements euh, euh, racistes, euh, homophobes, sexistes, etc. Et que la, le, le but réel, je pense, ce n'est pas d'empêcher la diffusion de, de ces idées. C'est euh, ce qu'on appelle, c'est un terme que j'ai découvert euh, il, y a, il y a trois jours, la fenêtre d'Overton, qui, qui, qui, euh, qui exprime bien une, un concept qu'on en fait, qu a tous dans la tête, qui est qu'il y a des choses, à un certain moment, dans une société, dans un groupe donné, qu'on a le droit de dire et d'autres pas. Euh, à une époque, je veux dire, en France, au début du XXe siècle, il y avait un parti qui s'appelait le parti antisémite. Bon. Aujourd'hui, c'est banni du discours pu public de dire euh, « je suis en isémite, je forme un parti ». Donc euh, la fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre dans le sens de, euh, de voilà, la gamme des choses qu'on a le, le droit de dire sans se, se déconsidérer dans, dans le discours politique. Euh, et c'est un enjeu, parce qu'évidemment, euh, quand on veut, par exemple nous, euh, en tant qu'animalistes, on veut que, qu'on ait le droit de dire, que ça soit audible pour le public, de dire « nous voulons abolir euh, la viande ». Euh, et donc on a beaucoup lutté pour bouger cette fenêtre d'Overton pour que cette euh, parole-là puisse être euh, acceptable. Euh, Aujourd'hui, euh, le racisme euh, est un tabou, donc on n'a pas un politicien qui tiendrait des, des, des propos ouvertement racistes serait déconsidéré. Donc le but réel de cette censure, c'est d'essayer d'empêcher que, non pas l'expression de ses propos, mais d'empêcher que ses propos puissent être considérés comme dignes et, et dignes de discussion, dignes de... Voilà, comme non tabou. Mais c'est d'abord, c'est une stratégie qui se, se, se base sur la tendance conformiste des humains. Quoi. Euh, cette tendance conformiste, elle est là, euh, c'est difficile, euh, je ne sais pas si on peut la faire disparaître par, euh, par une sélection euh, des humains moins conformistes, mais toujours est-il que, que je, je pense qu'elle a peut-être certains, certains avantages, mais que certainement c'est quelque chose qui, qui est un grand frein au progrès. Quoi. Et que moi je voudrais que, que les gens, ils osent dire des choses plus qu'ils n'osent aujourd'hui. Et que se baser sur le fait, sur l'idée que le racisme est un tabou, euh, c'est un, une défense à mon avis très faible et qui, euh, qui, qui, qui, qui forcément incite les gens à être conformistes. Donc ça étouffe l'innovation, la pensée indépendante, la fenêtre d'Overton est contre l'animalisme, puisque aujourd'hui précisément c'est le fait de dire on veut interdire la viande qui est, qui est tabou. Alors que le, le, le, le fait de manger les animaux, par contre, c'est considéré comme tout à fait, tout à fait normal. Donc euh, on a plutôt intérêt à, être, euh, à vouloir critiquer cette, euh, le, le fait qu'il y ait un conformisme à ce niveau-là. Et historiquement, cette fenêtre d'Overton, on a l'impression euh, souvent que c'est un truc que, que le, ce qu'on a le droit de dire ou pas dire, c'est quelque chose d'assez fixe, alors que ce n'est pas vrai du tout, ça peut changer pratiquement du jour au lendemain. Et un exemple, c'est la Yougoslavie. Hein. Donc euh, La Yougoslavie, euh, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui savent ce que c'était. Donc C'était un pays euh, qui était euh, communiste après la deuxième guerre mondiale, Donc euh, il est dirigé par, euh, par un parti communiste, euh, qui, euh, qui rassemblait différents pays qui étaient en, principalement la Serbie et la Croatie. Et la Serbie et la Croatie, historiquement, euh, se détester comme ça arrive souvent entre pays voisins. Enfin, il y avait beaucoup de, de, de nationalisme entre ces deux pays. Alors qu'en fait, ils sont pratiquement euh, identiques. Hein. Ils ont pratiquement la même langue euh, entre eux, mais bon, bizarrement, ils se détestaient parce qu'il y en a un qui est plutôt orthodoxe et l'autre, c'est des catholiques. Enfin bon, ce genre de truc là donc, euh, Et le communisme a amené euh, donc la censure, et en particulier la censure de toute parole nationaliste contre euh, des, des, des Serbes contre les Croates et des Croates contre les Serbes. Et donc pendant 40 ans, pratiquement, euh, les, les propos euh, nationalistes euh, racistes euh, entre les deux pays et les propos de haine entre les Serbes et les Croates ont été étouffés de la sphère politique. On n'avait plus le droit de dire ça. Quand les partis communistes sont tombés, dans les années 90, pratiquement du jour au lendemain, ça a été la guerre et les massacres réciproques entre les Serbes et les Croates. C'est-à-dire que la, la censure de la, la aide intertribale, euh, ou je ne sais pas comment dire, internationale, inter, entre les deux nationalités, euh, a duré 40 ans et n'a eu euh, aucun effet durable. Vous voyez à quel point c'est quelque chose, et par rapport à notre problème de, de, de, de fascisme, on voit très bien à quel point, euh, à une époque, Le Pen, c'était... C'était un tabou. Et puis on a eu, euh, quand Le Pen est arrivé au deuxième tour, je ne je sais pas si c'était en 2002, quelque chose comme ça, dire, toute la société s'est levée contre euh, et tout ça. On a tous voté Chirac et tout ça. Euh, puis on en arrive à, en, en 2017 euh, à avoir euh, plus de 30%, je pense, des Français qui votent Le Pen. Enfin, ce n'est pas la même Le Pen, mais c'est pratiquement la, la même. Donc vous voyez à quel point les choses, à quel point c'est fragile de... de d'espérer pouvoir euh, limiter le fascisme en le rendant tabou. Et je pense que c'est une erreur stratégique majeure, parce que je pense que l'antiracisme a raison, malgré les critiques que je fais sur les, les fondements qu'on veut lui donner. L'antiracisme, l'antisexisme a raison, l'antispécisme a raison. Et je pense qu'on n'a pas, pas les Kalachnikov de notre côté. On n'a pas les, les, les, les, les plus gros bras, les Kalachnikov. on n'a pas plus d'argent. La chose qu'on a et qui peut nous donner espoir de l'emporter, c'est le fait qu'on a raison. Et comment on montre qu'on a raison On montre qu'on a raison en montrant nos arguments. Et on peut montrer nos arguments que dans le débat, si on laisse les autres en face exprimer leurs arguments. d'accord Donc, les, pour toutes ces luttes, et tout particulièrement pour la lutte anti. Enfin, tout particulièrement, évidemment, pour la lutte antispéciste, mais je pense que c'est vrai pour les autres luttes aussi. La liberté d'expression, c'est notre arme, c'est l'unique chose qui fait qu'on euh, qu a plus de force que nos adversaires. Quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les gros bras quand ça se présente, qu'il faut utiliser que la, le libre débat. Mais c'est notre atout. Ce n'est que par la réflexion libre que nous déterminons les idées justes et que nous arriverons à montrer. Donc ça va au-delà de l'antiracisme, etc. Pour l'innovation, les innovations qu'il y aura à faire après aussi, il faudra les débattre et déterminer qu'elles sont justes. On ne le sait pas forcément au départ. Et on ne le saura pas si on établit simplement telle idée est juste et telle idée est fausse de manière autoritaire. Donc la censure, c'est se ce tirer une balle dans le pied en tant qu'antispéciste, en tant qu'antiraciste, antisexiste, anti-homophobe, etc., et en tant que progressiste de façon générale. Et malheureusement, les luttes antiracistes et antisexistes et anti-homophobes, aujourd'hui, sont arc-boutées sur, par exemple, euh, l'autre jour, je vois... Euh, Grande victoire, on a réussi à faire condamner en justice Christine Boutin pour avoir tenu des propos homophobes. Pourquoi ces gens-là se sentent-ils obligés de faire appel à la justice pour faire condamner, pour, pour, pour euh, contrarier, contredire l'homophobie enfin, Je ne je, je comprends pas la, la, la logique de, de, de, de ce, cette, cette vision.